Et bonjour à tous, vous êtes bien sur, euh, sur le webinaire euh, commun pédagogique et coopération euh, ouverte. Euh, nous attendons un conférencier pendant encore quelques secondes et puis nous commençons. Michel. Bonjour à tous. Va commencer très bientôt. Non, Michel, on ne te voit toujours pas. Mais on, ton... on voit tout de même ton, ton diaporama. Il y a petits problèmes techniques. Allo, Allo Gilles, tu m'en penses, et Romuald Oui, oui euh, bah, j'ai vu que tu étais avec ton collègue tout à l'heure, mais là, là ça, ça a bloqué, c'est ça Eh bien, euh, oui. Euh, Michel a disparu, son, son, son diaporama est toujours là. Ouais, bah, moi, je te suggère quand même d'essayer de commencer si jamais. Euh... Et euh, moi, j'ai prévu un euh, certain ordre, donc je suis ah, pas ouais, Est-ce que, est-ce que tu peux lui dire de, Alors, désolé hein, pour l'audience, mais de me contacter comme on a dit sur WhatsApp, tu lui envoies un message ou de me, tu lui envoies mon numéro, euh... Si c'est possible. Euh, tu, me, tu me, le rappelles. Ouais. Tu me le rappelles, je vais t'envoyer, je vais t'essayer par, par message. Je par mail. Ouais, très bien. On vous demande quelques petites... On est vraiment navré, le problème technique est pris en charge, ça va s'arranger, mais on a perdu quelques minutes, on vous, a, on vous a un petit peu perturbé, on est vraiment navré, euh, mais ça, va, ça, va, ça devrait commencer vraiment, vraiment très rapidement maintenant. Il y a quelqu'un qui s'occupe du, du service après-vente, entre guillemets. Oui, c'est moi qui ai coupé mon micro, excusez-moi. C'est qu'en fait, on attend le conférencier qui, est, qui a eu quelques petits problèmes techniques et c'est en train d'être résolu par euh, le spécialiste. Donc, on va, on va, on va avoir le plaisir d'écouter Michel Briand dans, dans quelques minutes. On est vraiment navré pour ce retard. Je pourrais commencer, mais le problème, c'est qu'on a prévu euh, de, une... Euh, un scénario dans, dans la conférence et je, je, je ne peux pas commencer donc euh, ça perturberait tout donc on attend un petit peu ça devrait s'arranger normalement maintenant euh. le problème c'est que Michel est là en fait il est parmi nous et lorsqu'il se connecte il ne peut pas monter sur scène c'est un problème purement technique avec Livestorm et tout à l'heure, il était sur scène avec moi. Ça marche. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, mais euh, ça devrait fonctionner très vite. Maintenant, ils sont deux à travailler dessus. Merci pour votre patience. Bonjour. Ah, voilà. Parfait. Bonjour, Michel. On n'attendait que toi. Merci, désolé pour ce retard, j'ai voulu bien faire et changer de place à mon ordinateur et puis en fait les paramètres de caméra ils sont, se sont modifiés, du coup je n'avais plus accès au son et donc il a fallu que je change deux fois d'endroit, de, mais ça devrait fonctionner maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien C'est parfait pour moi. Donc je ne sais pas trop ce que tu as dit, Gilles. Donc on va intervenir à, à deux voix, et comme c'est moi qui en plus devais commencer, c'est un tout petit peu compliqué. Donc voilà, euh... c'est que... c'est bon. Peux... On... J'ai expliqué ça. Tu peux commencer. Alors euh, donc la première partie va vous parler un petit peu donc euh, d'où est venu un peu le projet d'innovation pédagogique. Euh, et ensuite euh, Gilles expliquera comment ça fonctionne. Moi je reviendrai sur euh, euh, pourquoi dans une période de crise eh bien, il, y a, il y a une abondance d'innovation et je vous parlais de riposte créative et euh, Gilles vous parlera des communs et je parlerai de la coopération ouverte, j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure une question. La coopération ouverte est en se différenciant de la coopération dans la mesure où elle correspond à une idée de partage sincère, c'est-à-dire que ce que l'on fait en coopérant ne se limite pas au groupe qui coopère, mais est rendu public. Par exemple, dans l'innovation pédagogique, les publications des innovations de l'IMT Atlantique sont publiées sur le web et pas en intranet, donc, c'est la différence entre coopération ouverte et coopération au sens classique du terme, mais je vous l'expliquerai plus tard. Donc, euh, si on avance un tout petit peu, euh, d'où je parle, j'ai été responsable de la formation d'ingénieur à Télécom Bretagne, qui est devenue euh, IMT Atlantique. Et donc, euh, je suis un co-animateur du site euh, Innovation Pédagogique et euh, du nouveau site que l'on a créé récemment, qui s'appelle Riposte Créative Pédagogique. Par ailleurs, j'ai été aussi élu au numérique sur la ville de Brest pendant trois mandats. Et comme ce qu'on faisait était un petit peu innovant, cela m'a valu de participer au Conseil national du numérique entre 2013 et 2016, où nous avons produit une douzaine de rapports de préconisation au gouvernement sur différents sujets comme l'inclusion numérique, mais aussi l'éducation. Et aujourd'hui, je suis à la retraite professionnelle et d'élu d'ailleurs aussi, parce que je ne suis pas représenté et donc j'anime un blog sur la coopération mais aussi euh, Bretagne créative sur l'innovation sociale et Bretagne éducative sur l'éducation en, en Bretagne. Alors euh, innovation pédagogique c'est d'abord une écriture ouverte en attention à, c'est-à-dire euh, à un moment donné on euh, on avait beaucoup d'enseignants à Télécom Bretagne qui euh, s'impliquaient dans des innovations pédagogiques. Et on a trouvé intéressant de euh, mettre en valeur ce que faisaient euh, les uns les autres. Et donc, euh, on a commencé à publier euh, au départ sur euh, le, le blog de, un blog créé par euh, l'ingénieur pédagogique qui précédait euh, Gilles. Et euh, dès qu'on a eu un petit peu de financement, de l'Institut Mines Télécom, ben, on a passé ça sur un site contributif qui s'appelle Innovation Pédagogique et euh, on a euh, comme ça, donc publié plusieurs dizaines d'articles euh, rendant compte un peu de ce qui se passait dans un établissement d'enseignement supérieur et on a à peu près une cinquantaine d'articles qui relatent des initiatives à, à Télécom Bretagne alors qu'il y a 150 enseignants. Et euh, donc, euh, on a pris conscience de l'abondance hein, des, des innovations, des initiatives. Beaucoup d'enseignants s'impliquent et, et font des choses. Et donc, euh, nous avons voulu après l'élargir, et pas simplement se limiter à ce qui se faisait à Télécom Bretagne, mais permettre effectivement de mettre en valeur les innovations pédagogiques qui existaient un peu partout dans le monde francophone, on s'est limité au monde francophone et heureusement parce que comme on est aujourd'hui à peu près à deux trois articles par jour, si on avait élargi, on peut-être, enfin, on publierait beaucoup trop. Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans cette démarche-là, l'ingénieur pédagogique, plus tard la conseillère pédagogique qui a été recrutée également, vont à la rencontre des enseignants pour entendre un peu, prendre connaissance de ce que font en termes de pratiques pédagogiques innovantes les enseignants. Et euh, l'ingénieur pédagogique et la conseillère pédagogique ont un rôle, en fait, euh, d'aider à formaliser les choses, à relater ce qui se fait parce qu'ils ont les mots pour autour de, de l'innovation pédagogique. Et ça change fondamentalement la relation entre euh, l'ingénieur pédagogique, la conseillère pédagogique et les enseignants. On n'est pas dans une situation de sachant de quelqu'un qui va dire comment faire, mais de quelqu'un qui est à l'écoute, en intention, comme je dis, de ce qui se fait. Et derrière, euh, ça permet effectivement des échanges beaucoup plus en réciprocité entre ingénieurs pédagogiques et conseiller pédagogique par la suite, dans la mesure où il y a eu cet accompagnement initial. Et tout cela est valorisé par la direction de la formation, c'est-à-dire que la direction de la formation donne mission à l'ingénieur pédagogique et à la conseillère pédagogique de faire ce travail d'attention à, de valorisation des, des initiatives. Si bien que ben, le site c'est comme ça donc créé localement, donc si vous voyez à Diapo ici, on a dû démarrer en 2014 et euh, vous voyez la progression du nombre de visites par mois suit une belle courbe aujourd'hui on est à peu près à, euh, on a dépassé les, les, les le dernier mois on n'était pas loin de 80 000 euh, visiteurs par, par mois ce qui fait à peu près euh, on a de, 2500 visiteurs chaque jour euh, qui viennent au sens des statistiques du, du système que l'on a de, de visiteurs uniques et euh, petit à petit en fait on a aussi été en attention à ce qui se faisait non plus dans l'établissement mais un peu partout en france de repérer d'autres sites qui acceptaient de partager. Et là, on retrouve la notion de coopération ouverte tout à l'heure, des sites comme le Living Lab du CNAM, ou des sites université de l'Université de Louvain, l'Université de Fribourg, à certain nombre d'établissements, l'Université d'Angers, acceptent que les innovations qu'ils relatent soient reprises par d'autres. Donc, ça veut dire que à la fois, ils publient les innovations et ils acceptent que ce soit rediffusé, et nous avons aujourd'hui 75 sites francophones qui sont répertoriés dans un article euh, qui, est en, qui est en ligne et que je pourrais vous envoyer, euh, qui relatent effectivement donc euh, ce qui se fait dans euh, leurs établissements, et euh, innovationpédagogique.fr a ce rôle particulier un peu de, de mutualiser les initiatives Innovation à la fois sur la pédagogie, mais aussi depuis deux ans, euh, comme on considère que les questions un peu d'impact numérique et de transition sont importantes, on a ouvert une rubrique sur « enseigner la transition » et donc on rend compte également aussi de la façon dont euh, l'enseignement autour des transitions écologiques, climatiques, sont pris en compte dans les établissements d'enseignement supérieur. Et donc on, on a le plaisir hein, d'avoir, je dirais, un lectorat de, de plus en plus grand et qui s'est complète aussi par un groupe Facebook. Je suis pas très partisan des, des GAFA, mais ça permet quand même de toucher plus de monde. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 7500 abonnés sur le, groupe, sur le groupe Facebook. Et on en reparlera aussi parce que la crise fait que nous avons à peu près 300 à 400 nouveaux abonnés par semaine parce qu'il y a une soif importante d'apprendre effectivement de ce que font les autres. Voilà un petit peu pour cette introduction euh, sur ce site-là euh, qui euh, euh, rencontre un peu de, de l'innovation pédagogique euh, dans l'établissement. Dans Et euh, donc, euh, je vais laisser la parole maintenant à, à Gilles qui va vous présenter un peu comment ça marche, un site contributif ouvert. Oui, je vais vous donner l'exemple de d'innovation pédagogique. Je vais vous partager... Un écran. Voilà, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez mon écran Est-ce que vous voyez le, le site d'innovation pédagogique Michel, oui, tout à fait. Vois, on voit, on voit le dérouler quand je déroule. Oui, voilà, très bien. Voilà, merci. Donc voilà, le, le site Innovation Pédagogique, euh, là vous êtes sur la page d'accueil du site. Euh, première chose, il n'y a pas de publicité hein, sur, sur Innovation Pédagogique, c'est efficace. Euh, voilà, donc euh, vous, vous avez euh, sur cette page d'accueil les articles qui arrivent régulièrement, qui sont présentés par, une, euh, par un petit descriptif. Donc, euh, je vais changer. Je vais faire un peu plus petit, voilà, on va mieux voir peut-être. Donc, si, si on déroule la page, ben voilà, on trouve les dix premiers articles ou les quinze premiers, je ne sais plus, c'est les dix premiers à chaque fois que vous avez là, les dix les plus récents. Et puis, euh, et puis, vous avez ici des, des, des, des signes avec des rubriques, hein, si vous voulez voir plutôt les fiches pédagogiques, euh, des, des réflexions sur les MOOC. Sur, sur innovation pédagogique, on partage euh, des retours d'expérience, des fiches pédagogiques, des idées, des réflexions, mais on ne partage pas, par exemple, son cours de maths ou son cours de sociaux. Ce ne pas des ressources, des ressources pour la pédagogie, au sens pour, pour montrer aux élèves. Hein. C'est plutôt une réflexion, c'est plutôt des, des, des collaborations pour, pour avancer dans l'innovation pédagogique. Donc on, on, on a, donc, on a cette page d'accueil comme ça. Euh, bon, elle est très facile d'accès. Et puis, n'importe qui peut participer. C'est ça l'intérêt de d'innovation pédagogique. Euh, on peut s'inscrire à, à, à une infolettre en cliquant sur ce bouton et on peut participer euh, ici en, en cliquant sur ce bouton. Par exemple, si je clique dessus, voilà. Alors, euh, ce que vous voyez là, ce n'est pas exactement ce qui se passe si vous, vous le faites, euh, parce que vous devez d'abord vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrit, donc automatiquement, il me reconnaît. Mais c'est à peu près pareil pour une personne qui, qui, qui une fois qu'il est inscrit, il arrive sur une page qui est comme celle-là, sauf qu'elle sera mauve au lieu d'être verte. Euh, mais c'est le même principe. Il va pouvoir directement taper l'article qu'il veut proposer, qu'il veut suggérer. Euh, ensuite, on, on va essayer de le mettre en ligne. On, je, je vais faire un test. Vous allez voir. Hein. Donc je vais marquer euh, voilà, mon article, par exemple. Je fais ça rapidement. Là, voilà, on choisit dans quelle rubrique. Euh, par exemple, c'est de la coopération. Et voilà, coopérer. Parfait. Bon, il y en a d'autres euh, si on a. Si on écrit un article à partir de, de, des actes QPS, etc., on a mis des sous-rubriques, mais sinon, met, supposons qu'on ne choisisse pas opérer, on met un descriptif rapide. Voilà, on fait très vite parce qu'on va le voir. Le chapeau, et voilà, et puis ici le texte. Vous allez voir, on enregistre. Il nous propose ensuite de, de, de, pardon, de faire une prévisualisation. C'est simple vous tapez votre texte, et vous voyez ce que ça va donner. Voilà mon texte ici qui va apparaître comme ça. Bon. Donc vous voyez si c'est bien mis en forme. Après, bon, c'est un outil qu'il qu faut prendre un peu en main hein lorsqu'on écrit. Voilà. Lorsque l'on écrit, on a, on a un éditeur classique avec des barres pour mettre en gras, etc. Je peux mettre mon texte en gras. Tout ça, c'est pas très compliqué, ça se prend en main. Et puis, euh, voilà. Et puis surtout, euh, le, le fonctionnement d'un site comme ça, c'est que c'est basé sur, euh, sur le partage, donc sur une licence qui est euh, une licence ouverte, libre, comme par exemple les licences euh, Creative Commons. vous avez ici le choix de la licence que vous allez mettre avec votre article. Donc, il faut connaître un petit peu ces licences pour savoir un peu ce qu'on fait. Hein, vous, vous, avez, vous avez des réflexions qui ont eu lieu dans le cadre du, du, du, de, de, ce web, de, de cet ensemble de webinaires. Hier, on a, on a réfléchi un petit peu sur l'impact du choix d'une licence. Donc, je vous invite à, à, aller, à aller suivre en, en rediffusion les, les, les oui. vidéos. Juste pour compléter, en fait, le, oui. le site euh, Innovation Pédagogique, à une licence par défaut de partage, un Creative Commons by SA, mais comme en fait on coopère avec des dizaines de sites, on est en fait ouvert à d'autres formes de partage et on accepte des articles qui sont à usage non commercial, qui ne peuvent pas être modifiés, etc. Donc on a toute une variété de licences Creative Commons ou autres qui apparaissent. C'est pour ça que chaque article, chaque auteur peut choisir une licence. Nous nous, enc nous encourageons la licence libre qui est la CC BY-SA ou la CC BY, mais on accepte d'autres formes de partage. On n'est pas ayatollah de telle ou telle licence. Il y a donc une, une grande palette de, de variétés de licences qui sont utilisées les uns par les autres. L'essentiel étant effectivement déjà de rendre public ce que l'on fait. Oui, tout à fait. Merci, Michel. Donc, cet article-là, je l'ai tapé, mais je il est toujours en train d'être tapé. Je peux ensuite le, le proposer à l'évaluation. C'est-à-dire que il n'est pas mis en ligne, mais on, on va quand même regarder ce que vous avez écrit. On est assez ouvert, hein, Michel, on, en fait, on, on regarde surtout qu'il y a euh, que que, que fait... l'article. Voilà. respect les, les règles de base de politesse. Euh, voilà. qui... Le, ce qu'on est amené à refuser, ben, c'est des articles qui parlent de l'éducation, je dirais, non pas dans l'enseignement supérieur, mais en, en lycée, collège, école, ou des articles qui ont une vocation commerciale. Si quelqu'un euh, fait de la publicité pour un produit, ben on prendra pas l'article. Par ouais. contre, si quelqu'un relate la façon dont il a utilisé tel outil, c'est un retour d'expérience, eh bien, pour nous, ça a un sens. Donc, euh, soit effectivement, euh, la personne est, est un peu un agent commercial et veut vendre son produit, et dans ce cas-là, sera refusé, soit la personne dit, euh, voilà, cet outil-là, il sert à faire ça, et ça produit ça, et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on qu n'accepte pas. Voilà, donc on est juste les garants de, de, du maintien de la thématique du site, quoi, pour qu'il ne se disperse pas et qu'il ne soit pas pris... Euh soit pas utilisé à des fins qu'on n'a pas prévues et donc euh, voilà donc euh, lorsque vous avez rédigé un, un article et soumis à un article nous on va on va le voir alors comme je vous disais cette vue c'est pas la, la vue de, de du rédacteur c'est la vue de l'administrateur donc moi euh, comme je suis administrateur j'ai des petites euh, des onglets ici pour euh, des outils de, de gestion. Et donc, voilà ce que voit ensuite, euh, par exemple, Michel ou moi, euh, lorsque nous, on se connecte en tant qu'administrateur, on voit les, les, les articles qui sont euh, en cours de rédaction ou qui sont proposés. Donc, par exemple, vous voyez l'article que je viens de faire à l'instant, que j'ai appelé mon article, c'est celui-là. Donc, je peux aller jeter un coup d'œil. Bon, là, il se trouve qu'il y avait d'autres que je suis en train de faire aussi. Mais, et donc, voilà, et donc je vois l'article qui vient d'être déposé et soumis à soumis à la lecture, ben écoutez, voilà, donc je, je choisis et je décide si oui ou non, j'accepte de le faire passer ensuite en ligne. Voilà. Bon, la plupart du temps, si, euh, si, comme, comme on disait avec Michel, ça, si vous respectez le thème de, de, du site, il n'y a pas de souci. Donc, vous, vous avez, euh, voilà, donc ensuite, je peux mettre euh, « Publié en ligne » ici. Voilà, donc voilà comment, comment, fonctionne, euh, comment fonctionne le, le site euh, Innovation Pédagogique. Donc on a euh, on a derrière évidemment tout un c'est un, un back office hein, où on gère euh, le site, on, on peut voir euh, les statistiques, on peut on peut créer de de, nou de nouvelles rubriques, etc. Voilà. Donc le, le site le, le site euh, est un site de partage et de coopération, pourtant euh, euh, fonctionne très bien avec le, les modes classiques de, de copyright. Par exemple, on a on a mis en place une, une un, un, un partenariat avec des maisons d'édition. Donc euh, l'idée, c'est que les maisons d'édition peuvent nous, nous fournir des, des, des manuels, des livres euh, sur lesquels on peut faire des, des lectures euh, un peu critiques. Eux, ça les arrange parce qu'ils ont une visibilité, et nous, ça nous arrange parce qu'on va pouvoir euh, avoir de la, de, la, de la ressource pour, euh, pour travailler et, et, et générer justement des, des réflexions. Alors après. Beaucoup. Il y a aussi un, donc un autre partenariat qui fonctionne bien avec des colloques qui euh, publient sous une licence qui autorise la réutilisation. Et à partir du moment où, euh, que ce soit une revue scientifique ou que ce soit un colloque autorise la republication, bah, ça nous fournit une matière importante. Et euh, je dirais qu'on n'arrive pas au, au bout. Hein. C'est-à-dire actuellement, euh, en essayant de suivre le flux des articles qui arrivent et que vous montrez tout à l'heure, Gilles, on a plusieurs dizaines d'articles en attente. Donc, euh, comme c'est essentiellement nous deux qui faisons ce travail, ben on fait aussi ce qu'on peut et on essaye de, de suivre un peu l'actualité. Quand on a un peu plus de temps, on peut aller chercher des articles dans des revues euh, qui euh, nécessitent un peu d'aller recopier du texte pour le mettre en forme ou dans un colloque, parce que les articles n'arrivent pas forcément tout fait. Donc, on, a, on fonctionne avec un système de, de flux RSS qui, qui nous permet d'alimenter euh, avec des articles qui arrivent tout préparés Et ça, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et lorsqu'il faut reprendre le texte de l'article par découper, coller, réintégrer les images, là, ça demande une heure de travail. Et on ne les a pas toujours. C'est assez long. Mais donc, euh, on, on est ouvert quand même à, à, à toutes sortes de coopérations. Et certaines personnes m'envoient leurs leur documents en, en Word. Et puis moi, je le, je le copie, ça va très vite. Par contre, quand on nous donne des documents en PDF, c'est parfois plus long. Euh, voilà, donc par exemple, là, j'ai tapé dans, dans, sur la page d'accueil, j'ai tapé QPVS qui est un colloque, et puis vous avez ici l'ensemble des, des articles qui sont souvent des, des actes, des actes de, de ce colloque. Alors là, ici, il y a un petit bandeau, un petit bandeau pour reconnaître immédiatement les articles qui correspondent au fait, aux actes des, des, de, de ce colloque. Voilà, QPES. voilà, Mais ça peut être aussi une annonce, hein, tout simplement. Hein. Par exemple, ici, c'est un appel à, à communication. C'est assez varié, en tout cas, on, on trouve beaucoup de choses sur le site. On est, à, on est actuellement à plusieurs milliers d'articles, milliers 2420 exactement. Donc, ça commence à être important. Michel, tu as autre chose à ajouter Non, on va peut-être passer au, au point suivant sur euh, les ripostes créatives. Oui, je libère. Est-ce que toi, tu peux… Partager ton écran ou je dois libérer euh, Il si faut revenir au diaporama. Donc, euh, je, je, je reprends le diaporama. D'accord. Partager un média. J'attends que la liste s'affiche. Et j'essaie de retrouver le mien. Il y en a beaucoup là maintenant. Voilà. Voilà, donc le diaporama est revenu, donc on était sur l'innovation pédagogique, le choix du donner à voir les, les innovations. Il faut voir que cette culture du donner à voir n'est pas courante. Pour vous donner un exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur en France fait un appel pour un concours sur les innovations pédagogiques, il y a 150 réponses, il y a une quinzaine qui sont sélectionnées et il y en a 130 qui restent dans les tiroirs. Donc, on trouve un peu dommage que de, que tout ce qui est euh, transmis dans un appel à projet ne soit pas euh, rendu public. Et souvent, les appels à projet, c'est de la compétition où il y a peu d'élus et euh, plein de gens qui ont des bonnes idées. Bah, ces bonnes idées, par contre, ne sont pas rendues visibles. Nous, on est dans une démarche, euh, je dirais, beaucoup plus ouverte, encore une fois. C'est-à-dire que euh, si quelqu'un propose quelque chose, a fait quelque chose, cela vaut le coup qu'il soit publié. Et euh, en général, on n'a pas... Euh, Gilles n'a pas eu le temps de montrer tout à l'heure les statistiques, mais en général, il y a plusieurs centaines de visites sur chaque article. Les plus lus, on dépasse les 15 000, 20 000 visites. Donc, 000. quand on sait qu'un ouais, tirage moyen en librairie, c'est 3 000 exemplaires, on a plusieurs dizaines d'articles qui ont eu plus de 3 000 Visite. Alors, une visite, c'est pas forcément une lecture, mais non plus en librairie. Quand vous achetez un livre, vous ne lisez pas non plus toujours. Donc, euh, c'est quelque chose quand même qui euh, fait que quand quelqu'un écrit dans l'innovation pédagogique, on peut pratiquement lui assurer qu'il aura plusieurs centaines, voire milliers de, de, de visiteurs. Et euh, donc, maintenant, je vais vous fer, faire un petit peu la, euh, le lien avec la période de, de confinement que, que nous vivons et un petit peu ce que l'on a pu observer à travers une initiative qui est un petit peu complémentaire d'innovation pédagogique qui s'appelle Riposte Créatif Pédagogique. Ce que l'on a constaté dans cette période de crise, d'abord c'est l'urgence d'inventer des réponses. Pourquoi Parce que ben, tout le monde se trouve confronté à la mise en œuvre d'un enseignement à distance et que on n'est pas prêt c'est à dire que aussi bien du côté des, des cellules pédagogiques que des enseignants le savoir-faire il existe mais il reste limité et il n'est pas massif et partagé par l'ensemble des enseignants et il faut bien faire avec et faire cours en enseignement à distance n'est pas faire cours en présentiel euh, Faire une vidéo d'une heure trente et la mettre à disposition d'un étudiant, c'est pas très efficace. Il faut donc euh, mettre l'accent sur la scénarisation des contenus. Et donc, il y a toute une série de, de je dirais, de méthodes pédagogiques qui sont adaptées à l'enseignement hybride ou à l'enseignement à distance. L'autre point qui, qui, nous a, qui nous a apparu aussi, c'est l'abondance des initiatives. Euh, Lorsqu'on a créé bah, Riposte Créative Pédagogique, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement énormément de, de, de personnes qui, non seulement bah, se débrouillaient, faisaient des réponses innovantes, mais en même temps, acceptaient un petit peu de, de les partager. Et euh, aujourd'hui, on a en fait, un mode de fonctionnement qu'on appelle en archipel, en faisant référence à Edouard Glissant, qui est, euh, en fait, il y a des réseaux qui euh, existent, coexistent les uns à côté des autres et euh, avec une je dirais quelque chose qui, qui nous apparaît aussi dans cette période de crise, mais qui n'est pas simplement lié à Riposte Créative Pédagogique, c'est justement un intérêt croissant pour la co-construction et pour le partage. Donc, Riposte Créative, c'est parti d'où Comme je travaille sur la coopération, j'ai été sollicité par le, un organisme de formation en France qui s'appelle le CNFPT, hein, qui forme un million de fonctionnaires, le Centre National de Formation de, euh, de, Territoriale, et euh, le CNFPT est financé en fait pour un pourcentage de la masse salariale des collectivités locales, et il a pour mission de préparer les concours et de former euh, tous les agents des collectivités. Et la direction de l'innovation souhaitait enclencher une démarche un petit peu collaborative qui permette de rendre compte un petit peu de comment les collectivités locales s'organisaient face à la crise. Et donc, on a créé un site qui n'est plus un système à gestion de contenu comme, comme Innovation Pédagogique, qui, a, qui, qui fonctionne sous le logiciel pip mais un wiki. Donc, un wiki, c'est comme Wikipédia, c'est un espace où là, on écrit en direct. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'article proposé à et qui est validé par quelques personnes. Et donc, on a franchi, je une autre étape un peu dans, dans l'ouverture qui, qui était de permettre l'écriture à tous. Donc, par exemple, on a développé, je le mets juste comme ça, comme exemple, le Riposte créative Bretagne sur toutes les initiatives de, de solidarité, de fabrication de masques, de visières, de visière, tout, tout le travail que faisaient en réseau les labs fab en, en, en Bretagne. Et donc, vous voyez la carte, on a eu comme ça 450 initiatives. Ce qu'il faut voir, c'est que le, le site Riposte Créative Bretagne n'a pas demandé d'argent pour la réalisation. On a fait ça à deux ou trois personnes, quelques heures de travail, mais on a su collecter 450 initiatives. Et... Comme ce modèle-là fonctionnait, on a aussi créé avec Jean-Marie Gillot, qui travaille comme tous les deux à l'IMT Atlantique, un site qui s'appellerait Réposte créative pédagogique et qui permet effectivement ce, ce partage. Donc là, on est dans un monde d'archipel d'initiatives, où il y, a, il y a un foisonnement d'initiatives. J'en ai mis quelques-unes là actuellement. C'est la caractéristique d'une question de crise, c'est-à-dire que dans une période de crise, le vieux monde ne peut pas continuer comme avant, il faut trouver des de nouveaux modes d'organisation et ces innovations pédagogiques, sociales, de transition… Un nest effectivement de réseaux d'acteurs. Tu peux avoir par exemple les réseaux autour de l'économie circulaire, autour des territoires en transition, des territoires apprenants, comme l'appelle François Dallé, des euh, écoles coopératives, des tiers-lieux, des fab labs, de la facilitation et aussi ce qu'on appelle les remixes, hein, c'est-à-dire comment on va euh, remixer le fonctionnement d'une bibliothèque, d'un collège ou muséomix d'un musée. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. Dans, un, dans le contexte de, de crise tel qu'on le vit actuellement sur le Covid, c des, on voit que ces choses se développent et on peut penser que dans des contextes d'autres crises à venir comme la crise climatique ou autre, on aura également effectivement ce, ce, ce, ce foisonnement d'initiatives, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement d'en haut que se font les transformations, mais les transformations sont portées par des acteurs qui se mettent en réseau et qui se mettent à coopérer. Et donc, le groupe que nous avons créé dernièrement sur les postes pédagogique, c'est un groupe sur l'hybridation en coopération ouverte. Encore une fois, le mot coopération ouverte. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comment nous faisons pour enseigner dans le contexte actuel et en acceptant de partager nos savoir-faire, c'est-à-dire de, de partager nos guides, de partager nos, nos, nos euh, euh, retours d'expérience, etc. Et là, donc, on vient d'initier une série de webinaires euh, qui sont faits soit directement par les acteurs de riposte créative, soit dans une mise en réseau, par exemple, de séminaires qui sont organisés par l'IMT Atlantique. Je vous donne les, les titres un petit peu des webinaires former à la coopération, par exemple, avec Laurent Marceau. Le dernier tourné autour de la motivation et de l'engagement des étudiants avec Denis Bédard de l'Université de Sherbrooke. Le prochain sera sur la commodalité avec Didier Paclin de l'Université de Laval au Québec. Puis l'évaluation de dispositif hybrides avec Emmanuel Sylvestre de l'Université de Lausanne, etc., etc., et donc dans notre logique un peu de coopération et de partage, les webinaires sont mis en ligne et donc avec une page web qui associe des ressources de façon à ce que les gens qui n'ont pas pu être là pendant le webinaire, on a quand même eu 70 personnes avec, sur le webinaire de Nibeda, et bien les retrouvent effectivement les contenus avec toute une série de liens, de ressources et le pad de la prise de notes pour que les gens puissent vous retrouver les échanges qui ont été faits. Et je pense que Open Education Global fera la même chose de, de ce webinaire. Et pour, tout ça pour indiquer qu'on est vraiment dans cette logique de partage. Hier, j'intervenais euh, sur une rencontre de trois organismes de formation à Rennes dans le domaine sanitaire et social. Et il y avait aussi 70 personnes. La publication de ce webinaire sera également mise en ligne. Et les gens qui auront relaté des expériences de leur établissement les partageront également. Donc on, on voit effectivement apparaître dans cette période de crise une abondance d'initiatives et un, une envie d'un nombre de plus en plus grand de personnes de euh, coopération ouverte, qu'on appelle aussi de partage sincère. C'est-à-dire que si ce que je fais est intéressant, il peut être aussi être intéressant pour vous. Et je laisse la parole à Gilles pour la suite. j'ai si veut bien remettre son micro. Ouais. Merci Michel, j'avais coupé mon micro. Merci Michel. Oui alors, euh, je me suis perçu que je ne me suis pas présenté, mais je vais me présenter dans, dans le diaporama que je vais vous montrer. Euh, donc. Euh... Hein Voilà. C'est bon, Gilles, tu peux y aller. Voilà, merci. Et donc, je vais me présenter d'abord. Euh, oui, je je m'appelle Gilles Jacovetti, hein, je suis ingénieur pédagogique euh, à l'IMT Atlantique. Euh, C'est assez récent, ça, ça fait que cinq ans, un peu plus de cinq ans que je suis euh, ingénieur pédagogique. Auparavant, euh, j'étais enseignant. De, de formation, je, je suis euh, ingénieur. J'ai fait un petit détour par la, par la géophysique et la recherche. Puis après, je suis devenu enseignant dans, en sciences, en mathématiques, informatiques, principalement, des euh, traitements de signal, donc des matières très scientifiques. Euh, et puis, j'ai je, je à à, euh, enseigné avec beaucoup de, beaucoup de publics variés, aussi bien des élèves de 6 que des, que des adultes, qu'à que, que, que, qu l'université, en classe prépa. Donc ça m'a donné pas mal de, de recul sur la sur la pédagogie. Euh, j'ai forgé mon, mon opinion euh, sur sur ces choses-là. Quand j'ai été recruté euh, à, à l'IMT Atlantique, euh, à l'époque ça s'appelait Télécom Bretagne, c'est la, la même école. Euh, et donc euh, c'était il y a cinq ans, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur euh, sur euh, sur un outil qui s'appelle innovationpédagogique.fr euh, que je découvrais en fait à l'époque et, euh, et donc je, je me suis intéressé comme ça au, à tout ce qui est ouvert et technologie ouverte euh, et, et tout ce qui est commun donc euh, voilà donc maintenant je suis on peut dire un utilisateur régulier un créateur de, de communs pédagogique à travers euh, mon travail euh, le, mon, mon, mon, le, mon travail sur le, le site Innovation Pédagogique ne, ne correspond pas à tout ce que je fais. C'est à peu près 10% de mon temps de travail. Mais euh, dans ce temps-là, je, voilà, je suis euh, utilisateur et créateur des, des communs pédagogiques. Et par ce biais-là, je, je suis contributeur, ouverte, et, et j'en suis fier. Donc, je vais vous présenter euh, maintenant un petit peu... Euh, la démarche qui amène en fait à, à construire un outil comme. Euh, qui permet aussi de construire un outil comme, euh, comme innovation pédagogique, comme le site. Les communs, c'est une longue histoire, en fait, qui commence finalement avec, euh, avec tout ce qui nous entoure, avec ce que, ce, que la, ce, que, ce que la nature nous a donné donc les, les forêts, les océans, les prairies, les lacs. Euh, on a, on a, tout ça, c'était des cadeaux de la nature que, que l'on a exploité en commun, ensemble. Et puis, derrière tout ça, l'homme, en exploitant ses ressources, l'homme a mis des règles, l'homme s'est organisé. Et à partir de, de, du début, il a bien fallu... Gérer des conflits, gérer, des, gérer des, des partages. Donc, à partir de, de, de, de, de ce besoin-là, l'homme a développé différentes façons, de, différentes conventions pour, pour partager. Donc, on a, on a vu des, des droits tribaux, la notion d'héritage, les coutumes qu'on voit en Afrique ou en Mélanésie, je parle la loi romaine et j'en passe et des meilleurs, jusqu'au droit contemporain dans lequel on vit. Et et, et, et tous ces tous tout ces toute cette, cette, cette évolution euh, n'avait pour but que de, que de, de gérer au mieux les, nos ressources. Ça a été étudié c'est devenu un objet économique, ça a été étudié, en particulier, euh, il y a eu un texte important, je ne suis pas juriste, hein, je ne suis pas juriste, je suis pas économiste non plus, mais c'est euh, important de savoir quelques dates importantes et quelques choses, petites choses importantes. Euh, un des textes fondateurs pour les communs, ça, ça a été euh, Samuelson, en 1954, qui, qui, dans son étude sur, sur les biens, sur, sur nos biens, va... va, va classifié, suivant euh, deux, deux paramètres, euh, l'exclusion et la rivalité, la non-exclusion et la rivalité. Donc, la, la rivalité, c'est si moi, j'utilise une ressource, un autre, ne peut pas l'utiliser. Et la non-exclusion, c'est que tout le monde a accès. Donc, suivant ces critères-là, on arrive déjà à, à faire apparaître la notion de, de bien commun, hein, que vous voyez ici, c'est en, en haut à droite, la case en haut à droite, les biens communs, c'est ce que je disais tout à l'heure, les forêts, les lacs. Euh, parce qu'ils sont non exclusifs, tout le monde peut y avoir accès, mais ils sont rivaux, parce que si vous utilisez la ressource... Euh, l eau, l eau, par exemple, si vous êtes en forêt et vous, utilisez, et vous trouvez un champignon, il est pour vous et il n'est pas pour l'autre. On ne pourra pas se, le, le, en, avoir, en avoir deux. Euh, mais par contre, tout le monde peut avoir accès, tout le monde peut avoir sa chance pour récupérer quelque chose dans, dans une... Dans une ressource. Donc à partir de ces textes-là, d'autres personnes ont, ont, ont affiné, affiné l'étude. Et une personne très importante qui, qui a, a d'ailleurs eu un prix Nobel, c'est Elinor Ostrom, qui a, qui a compris que c'est commun pour pouvoir être, pour pouvoir pour pouvoir être exploité au mieux. Euh, devait avoir devait être gouverné par enfin, devait être géré par une gouvernance collective le mot collectif est important et ça ça nous donne la clé en fait euh, la clé qui va nous servir à, ensuite à gérer tout ce qui est commun mais qui n'est pas forcément commun de la nature mais aussi les communs à partir de tout ce que, ce que tout ce que l'homme a créé euh, on peut on peut gérer grâce à cette gouvernance collective euh, Recréer une ressource naturelle, je dirais, qui est en fait une ressource qui est la somme des ressources que l'homme, des, des œuvres que l'homme crée. Et en pédagogie, par exemple, ça va nous servir à, à créer ensuite un, un écosystème dans lequel on va partager nos, nos, nos œuvres, nos productions. Donc à partir, de, à partir du travail des. D'Elina Ostrom, on va définir un commun comme étant trois choses. Une ressource partagée, hein, un, un collectif qui utilise cette ressource, hein, qui a des droits dessus. Et le point le plus important, je dirais, ce mode de gouvernance co-construit avec les personnes qui, euh, qui utilisent la ressource. Ce sont donc des règles qu'il va falloir créer pour faire fonctionner finalement le commun. Et des exemples de telles règles, ben, c'est tout simplement finalement les licences créatives communes. Les licences créatives communes, elles, elles sont en fait des règles pour qu'on puisse utiliser en commun quelque chose. Vous connaissez peut-être ces licences, je vous invite à voir les autres, les autres webinaires qui en parlent. Principalement, six licences qui vont aider. J'ai ai pris ça sur le site Creative Commons. Six licences qui vont aider à partager et faciliter l'utilisation, favoriser la reproduction et la diffusion, accorder plus de droits. Donc, vous pouvez lire. Hein. Et lorsqu'on lit toutes ces. Pardon Et, et lorsqu'on lit ces. L'intérêt de ces licences et le, ce qu'elles apportent, on ne peut pas s'empêcher de voir un peu en filigrane derrière ces ressources naturelles qui, qui, que la nature nous a données et comment on peut les, les utiliser intelligemment. C'est comme si on avait ici une couche de peinture avec dessous une, une, une, une sinopia une, une, une ébauche de, de, de, de, de peinture qui correspondrait un peu à euh, partager les ressources naturelles, gérer les ressources naturelles renouvelables cultiver, faire du local, parce que il y a des, il y a des liens, il y a, des, il y a des, des, un écho qui se fait entre, entre ces, ces, ces apports, ces apports de la, des Creative Commons et ce que l'on fait lorsque l'on travaille les ressources de, de manière intelligente et raisonnée. Donc ces licences Creative Commons Allez voici. Euh, à, enfin, en général, on parle des six dernières. La première, la, la, la licence zéro public domaine, c'est, elle est un peu à part. On, on libère tous ces droits, on lâche, on, on fait cession de tous ces droits sur quelque chose que l'on a créé. Et typiquement, les licences CC qu'on utilise. Euh, sur le site innovation pédagogique par exemple ce sont les suivantes by by sa by nd by nc by NCSA et by NCND. alors ça signifie by c il faut nommer la personne qui a, fait, qui a, fait le, qui a créé l'œuvre by sa sa ça signifie share like il faut partager avec les le même, les mêmes restrictions les mêmes la même licence et à chaque fois, quand vous avez ND, c'est euh, non-dérivatif, donc ça, il ne faut pas, euh, faut pas modifier l'œuvre. NC, il ne faut pas faire commerce de, avec, euh, avec l'œuvre. Et ensuite, vous avez euh, les, les deux suivantes qui mêlent, euh, qui mêlent les précédentes. Et grosso modo, vous avez de, de la première, euh, la, tout en haut à la dernière, vous avez en quelque sorte des, des contraintes de plus, en plus, euh, de plus en plus importantes. Voilà. Donc, euh, donc l'idée derrière ça, c'est se doter donc de, de règles de, de règles de gestion pour, comme je disais, pour recréer ce, ce, ce, cet écosystème similaire aux ressources naturelles. Bon, pour ça, il, il nous faut euh, voilà, bon, j'ai oublié de dire que, que ces œuvres, ce n'est pas forcément des. des si on regarde la pédagogie, ce n'est pas forcément des, des documents de cours, mais ça peut être des réflexions, des scénarisations ou des, euh, ou des retours d'expérience, des outils d'analyse, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le, euh, la, la démarche que l'on a suivie dans Innovation Pédagogique puisqu'on ne partage pas euh, les, les documents de cours. Hein. Ce n'est pas le but euh, de, du site Innovation Pédagogique. Donc, faire ça, c est, c est, c est, vouloir faire ça, c'est bien, mais il faut toujours pour agir un outil dans lequel ce commun va, va exister et va vivre, un outil, un, un lieu où cette coopération peut se faire. Et ben, par exemple, l'innovation pédagogique en est un. L'innovation hein, pédagogique n'est pas un commun. L'innovation hein. pédagogique est un outil au service d'un commun qui se crée, qui est l'ensemble des créations euh, pédagogiques. Euh, et des réflexions sur la pédagogie, des innovations pédagogiques. Voilà, c'est ce que je voulais, euh, je voulais dire. Je vais prendre la suite et puis on passera au temps des questions un petit peu sur euh, donc la, la notion un petit peu de, de coopération ouverte et euh, le changement de posture qu'applique qu la coopération ouverte. J'essaie donc de retrouver mon transparent. Je crois qu'il s'affiche. Je vais l'afficher, oui. Euh, Ces présentations, Michel, voilà, c'est bon. Je crois qu'il est affiché déjà. Voilà, donc voilà. Donc, euh, sur la coopération ouverte, hein, donc, euh, le numérique nous a confrontés pour la première fois de, de notre histoire en tant que société à l'abondance. Quand euh, vous euh, mettez en ligne un, un morceau de musique, quand vous le transmettez à quelqu'un, euh, vous gardez ce morceau pour vous. Quand vous mettez en ligne un texte, vous le gardez pour vous et vous donnez accès à d'autres. Et donc, il y a une abondance des, des œuvres qui permet un partage à moindre coût. Euh, et donc, quelque part, le, le numérique a euh, donc revivifié l'idée de commun que vous a présenté Gilles tout à l'heure, dans la mesure où effectivement, les communs numériques, c'est relativement naturel, c'est-à-dire qu'on peut facilement partager. Et donc, les projets comme Wikipédia ou les cartes ouvertes ont montré effectivement que c'était réaliste de permettre une écriture à tout le monde et de partager ses contenus. Et aujourd'hui, l'encyclopédie en carta de Microsoft, tout le monde l'a oublié, alors que Wikipédia continue à exister. Et depuis dix ans en Bretagne, toutes les cartes utilisées par les collectivités locales, les services de l'État en région, euh, sont les cartes d'OpenStreetMap qui sont plus efficaces que les cartes d'IGN. Et si vous allez sur le portail Géo-Bretagne, vous verrez que la carte par défaut, c'est la carte collaborative euh, euh, qui est un commun. Donc, euh, d'OpenStreetMap et que si vous voulez utiliser la carte officielle euh, de, euh, du service public euh, qui, de l'IGM, eh c'est un second choix pour dire que les communs c'est aussi euh, une efficience. Et euh, donc si je reviens à cette notion de, de coopération euh, euh, ouverte, elle est apparue en fait associée au logiciel libre et au travail conçu de manière à être accessible et réutilisable. Le logiciel libre, c'est d'abord quelque chose que vous pouvez librement utiliser, mais vous aussi modifier et enrichir. Ensuite sont apparues des plateformes ouvertes qui favorisent la la coopération, la créativité et l'innovation. Et donc là-dessus, si on regarde la littérature, les premières personnes à avoir écrit sur ces questions de plateforme, c'est Laurence Lessic, qui est aussi l'auteur des licences Creative Commons. Et on trouve cette notion de, de plateforme ouverte dans le, le futur des idées de 2001. Et en France, il faut attendre 2006 pour que ces questions un peu d'innovation horizontale, d'innovation ascendante, de... de Soit, soit abordé par euh, Dominique Cardon et euh, donc euh, derrière euh, l'idée un petit peu c'est aussi euh, cette idée de, de pair à pair de production entre pairs telle que peut le développer aussi euh, Michel Bowens, et qui euh, a été développé également par, euh, par Ben Clair. et euh, donc euh, cette abondance que on retrouve liée au numérique on la retrouve comme je disais tout à l'heure aussi dans le temps de crise, et c'est pour ça qu'il me semble important d'en parler. Et on constate effectivement que, je dirais, les initiatives de, de connaissance, de, de partage en coopération ouverte sont plus nombreuses aujourd'hui cette année qu'elles ne l'étaient auparavant. Et un autre concept qu'on a introduit avec quelques collègues qui travaillent aussi sur les communs, c'est l'idée de compostabilité nous avons appris que notre monde est fini et qu'on a besoin effectivement de pouvoir réutiliser euh, des, des objets, qu'en est-il des idées Est-ce que les idées que vous développez dans un projet, votre retour d'expérience, est-ce qu'il va être mis dans un tiroir ou est-ce qu'il va être partagé Est-ce que les idées que vous développez, vous avez à cœur qu'elles soient réutilisables par d'autres Vous allez mourir, je vais mourir, nous allons tous mourir, que va-t-il rester de nos productions Si nous faisons en sorte que nos idées servent à d'autres, que des bouts de projets soient réutilisables, on est dans cette logique de, de compostabilité. Et euh, ben, les communs sont quelque chose qui prend en charge un peu cette idée de compostabilité, de permettre effectivement que ce qui a été fait par quelqu'un soit réutilisé par d'autres. Et en fait, euh, la coopération ouverte, telle que j'ai pu la pratiquer personnellement, aussi bien à Télécom Bretagne que sur la ville de Brest, dans mon mandat d'élu, c'est cette spirale un petit peu dont je vais vous parler en, en 3-4 minutes. Le premier point qui, qui est important, c'est le faire avec. Dans une logique de coopération ouverte, euh, eh bien il faut que les personnes avec qui on travaille euh, s'approprient euh, les choses et ça prend du temps long. L'exemple que je vous donne à chaque fois, c'est… Euh, sur Brest, quand j'ai été élu, dans le début, le milieu des années 90, Internet n'existait presque pas encore et on a voulu faciliter l'accès à Internet sur la ville avec ce qu'on a appelé des papis, des points d'accès public à Internet. Et plutôt que de décider d'en haut d'en mettre, on a proposé aux équipements de quartier, des centres sociaux, maisons pour tous, bibliothèques de quartier, de devenir un point d'accès public à Internet. Alors, euh, au début, ce n'était pas évident parce que ce n'est pas forcément dans la culture d'une bibliothèque de, de faire de l'accès Internet ni d'un centre social, mais petit à petit, l'idée a fait son chemin et en disant il n'y avait plus aucun équipement de quartier à Brest qui n'était pas euh, papy. Et donc, on est euh, avec aujourd'hui euh, une centaine de lieux d'accès public sur une ville de 140 000 habitants, ce qui fait qu'en gros, les habitants ont, à moins de 400 mètres de chez eux, un lieu où ils peuvent accéder à Internet, mais aussi être accompagnés sur l'accès aux droits, sur l'accès aux services. Et ce qui est remarquable aussi, dans, alors il y a deux points qui sont importants dans le faire avec, c'est que ça entraîne de la frugalité, c'est-à-dire que ça ne coûte pas cher. Les gens font effectivement de l'accès public dans le fonctionnement de leur centre social, comme il y a une activité musique, cuisine ou autre chose. Et donc, euh, ça ne demande pas de créer beaucoup d'emplois, de mettre des moyens importants dans la collectivité. Les villes ne euh, sont pas forcément très riches aujourd'hui. Et c'est robuste. C'est-à-dire que euh, les premiers papillons ont été créés maintenant, il y a à peu près 20 ans. Et euh, aujourd'hui, ils continuent à exister. Aujourd'hui, il y a encore 100 points d'accès public. Donc, euh, la démarche du « faire avec » où euh, je dirais, on permet aux gens de s'approprier quelque chose prend du temps, 10 ans pour développer ça sur la ville, mais c'est frugal et c'est robuste. Le deuxième élément qui est vraiment aussi au cœur d'innovation pédagogique ou de riposte créative, c'est être en attention, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe sur le territoire et de soutenir ce qui se passe dans le, ter le territoire. Par exemple, sur Brest, au lieu de faire un appel à projet compétitif, on a fait un appel à projet où tous les projets sont retenus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de compétition. Et les gens savent qu'ils seront retenus tous. Et euh, ce n'est pas le problème de budget qui bloque. Hein. C'est-à-dire que le budget n'a pas augmenté, mais c'est simplement euh, l'envie de faire. Euh, s'engager dans un projet, ben, c'est aussi s'engager à faire quelque chose. Et chaque année, il y a environ 40 à 50 projets qui se présentent et qui sont soutenus. Et donc, être à l'intention, c'est de donner effectivement un regard sur ce que font les autres dans son établissement, ce que font les autres à côté, et essayer justement de valoriser ce qui se fait, comme dans Innovation Pédagogique, nous essayons de valoriser les innovations pédagogiques des, des gens qui veulent bien, effectivement, raconter ce qu'ils font et donner à voir ce qu'ils font. Donner à voir, c'est effectivement le, le troisième élément un petit peu de, de, de la coopération ouverte. Euh, malheureusement, euh, moi comme d'autres, à l'école, j'ai plutôt appris à cacher ma copie Plutôt la compétition que de raconter effectivement ce que l'on fait. Et c'est extrêmement difficile de dire aux gens, bah, vous avez fait quelque chose de bien, racontez-le. Se donner à voir n'est pas spontané. Et dans l'innovation pédagogique, quand, dans la première partie, quand j'étais responsable de formation, vu que c'était dans la mission de, de l'ingénieur pédagogique et de la conseillère pédagogique, il pouvait passer du temps pour aller solliciter les enseignants, et donc résultat, on avait plus d'une cinquantaine de publications. Depuis ben, Innovation Pédagogique continue, aujourd'hui, de Télécom Bretagne essentiellement, nous avons 200 publications, mais qui sont essentiellement celles de Jean-Marie Gillot, moi-même et Gilles, et comme je dirais aujourd'hui, il n'y a plus cet élan pour aller voir ce que font les autres, il n'y a plus depuis deux ans quasiment, d'écriture venant d'autres personnes de, de l'établissement et c'est un petit peu dommage. Et donc cette euh, articulation entre le faire avec, être à l'intention, donner à voir est quelque chose qui permet d'outiller de la coopération et de créer des communs comme on l'a développé. Et aussi un dernier élément, et je conclurai là-dessus, euh, lorsque vous êtes dans un mode collaboratif, de, de, de coopération, les deux mots hein, sont polysémiques et on ne va pas forcément faire un débat sur le, le, le sens précis de l'un et de l'autre, et bien le fait de ne plus être en compétition, peut-être plutôt en bienveillance par rapport aux actions des autres, fait que en confiance aussi avec les autres, fait qu'il y a beaucoup moins de conflits et euh, coopérer est un vrai plaisir. Voilà un petit peu pour euh, terminer mon introduction, je ne sais pas si Gilles veut rajouter, puis après on pourra passer aux questions aussi. Désolé, mon micro était coupé. Oui, merci Michel. Euh, merci pour, ta, pour tes explications. Euh, oui, je veux bien rebondir un petit peu sur ce que tu as dit au niveau de la compostabilité, parce que je suis très sensible à la compostabilité. Concrètement, euh, la compostabilité, c'est aussi euh, lorsque, comme dit Michel, euh, vos idées euh, dans le cadre d'un projet euh, sont. sont, sont, sont on, on donnait naissance à un projet. Ce n'est pas parce que le projet est terminé que vos idées n'existent plus. Les idées, c'est des idées. Mais il faut se donner la, le temps et l'énergie pour, euh, pour garder des traces. Donc, il faut rédiger quelque chose. Enfin, c'est les traces euh, qui sont présentes dans votre projet. Et il faut penser, en fait, dès le début du projet, à ce que vos traces soient réutilisables par les autres. Par exemple, il euh, ne faut, euh, faut pas mettre des images qui vont être... Euh, qui, qui vont être euh, Pirater. Et pour vous donner un exemple tout simplement, euh, bah le, la présentation que j'ai faite tout à l'heure est 100%. Si vous regardez chaque slide, j'ai fait en sorte de trouver à chaque fois des images qui étaient totalement libres de droit. Et chaque, euh, chacune des slides est, est, à, à le, est en Creative Commons 0. Donc on peut reprendre intégralement le document que, que je lâcherai dans la nature. Je déposerai ça sur des sites. Et voilà un exemple alors, de comptabilité, on peut reprendre n'importe quelle page, c'est déjà ça. Alors, est-ce que euh, quelqu'un a une question C'est sur la première qui est un peu difficile Alors, comment on fait pour faire les questions là-dessus Il faut que les gens se signalent et qu'on leur ouvre la parole, Gilles Non, ils, ils ont, euh, vous avez euh, normalement un outil qui, qui permet de poser des questions. Je vois que Pat MD a déjà déposé une question. Nous, on peut les voir. Michel, ben, tu tu veux donnes, me... Donne la Il parole question, à celui qui a posé la question, alors, si tu veux. Tu arrives à voir sa question Oui, un appel. Alors, sur euh, l'appel à projet tous les projets sont retenus. Donc, euh, je vais vous mettre le lien parce que j'ai décrit ça effectivement dans, dans un article que j'ai mis sur mon blog Coopération. Euh, ça, fait, ça fait 17 ans hein, que, que ça fonctionne. Donc, chaque année, tous les projets sont retenus. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est vrai que ce sont des sommes euh, pas très importantes. Hein donc c'est plutôt 2 000 euros, mais globalement, euh, tu multiplies 2 000 euros par 40, on arrive quand même à des budgets de 70 à 80 000 euros, ce qui, pour une délégation thématique dans une ville, n'est pas non plus négligeable. Donc, euh, tous les gens répondent à l'appel à projet, donc il y a un cadre général qui est, euh, en gros, pour faire simple, l'appropriation du multimédia dans la ville, hein, tout ce qui est écrit public, tout ce qui est site web, tout ce qui est coopération, et euh, tous les projets qui euh, sont présentés euh, et qui rentrent dans son cadre là, sont, ils sont instruits pour vérifier que ça rentre bien dans le cadre et euh, ils sont validés et on fait une première réunion où, où euh, donc, tous les porteurs de projets sont invités, chacun présente son projet pendant une ou deux minutes et en l'espace d'une heure ou deux, eh bien, euh, les gens se rencontrent et euh, toutes les personnes qui ont des projets euh, similaires, par exemple des projets de web radio, du fait qu'ils se rencontrent, ensuite ils coopèrent. Et le, je dirais l'inverse de ça, parce qu'il y avait sur la ville de Brest aussi un appel à projet des lycées et collèges. J'ai demandé à ce que les projets soient rendus publics, et on m'a répondu « mais non, si je publie mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil ». Donc la logique aujourd'hui, c'est une logique de compétition, c'est les, les logique des appels à projets ministériels, mais aussi associatifs comme la Fondation de France, la Vise, etc. et qui n'est pas une logique de coopération. Alors, il y a un tout petit espoir qui apparaît, il y a aujourd'hui dans la fabrique des mobilités euh, l'idée de faire un appel à commun, c'est-à-dire que euh, il y ait un appel à des propositions d'action de, et euh, les gens ensuite se regroupent sur des défis, c'est-à-dire si plusieurs personnes ont un même projet ça pourrait être dans le domaine de la pédagogie, par exemple, autour je sais pas, du suivi des stagiaires à distance ou autre chose, ou de l'évaluation. Euh, eh bien, donc, le financement n'ira pas à une université ou un groupe de personnes. Le financement ira à relever un défi. Et euh, s'il y a plusieurs acteurs qui s'inscrivent dans le relever à défi, pour relever le défi, il y aura ensuite un partage du financement entre ces acteurs-là. Donc là, cet appel, cet appel à commun qui est en cours de préparation va être porté par euh, l'ADEME et euh, donc de, et je pourrais mettre le lien aussi sur la préparation. Et moi, j'ai espoir que justement, euh, dans des, des démarches comme ça, qui sont des démarches un peu d'ouverture, on, on passe d'un système de compétition à un système de coopération dans la mesure où la, la coopération est beaucoup plus efficiente et euh, créer une ambiance différente dans la mesure où les gens ensuite apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une autre question Merci Michel. Euh... Non, je ne vois pas d'autres... N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vais rajouter quelque chose. Euh, la notion de, de partage sincère, euh, même si j'aime euh, si beaucoup tout ce qui est euh, partage, le mot sincère me gêne un peu parce que il, je trouve qu'il est trop. Euh, il juge trop. Parce que sincère, pas sincère, euh, sincère, ça vient du cœur. Euh, je. je je pense que le mot sincère ne va pas. Il ne me plaît pas, pas du tout. Oui, mais c'est mais... volontaire, volontaire, Gilles. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui disent bah, « moi je partage, c'est en ligne ». Mais simplement, il euh, n'y a pas grand-chose qui est en ligne et les gens disent simplement « je sais faire ça » et si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à m'inviter. Donc c'est un peu par rapport à ça qu'on qu essaye, nous, de, je dirais de… Par exemple, le ministère, quand il fait son appel à projets et qu'il décide que 130 projets vont rester dans les tiroirs, et qui refusent que l'innovation pédagogique les publie, il n'y a pas de partage. Euh, si tu veux le, ils partagent, je dirais, l'appel la, à projet les meilleurs projets éventuellement, mais euh, c'est aussi une manière de poser la question, est-ce que euh, vous acceptez que ce que vous avez trouvé, ce que vous avez euh, construit, soit réutilisé par d'autres et c'est loin d'être la culture générale, c'est-à-dire que la plupart des universités ou écoles d'ingénieurs ont plein de ressources, mais mises derrière un intranet et ne peuvent y accéder que les gens de l'établissement. Et encore. Ah, Peut-être une question. Ah oui C'est peut-être pour toi encore, Michel. Oui. Alors, euh, sur, sur l'appel à projet, bah, visiblement, c'est quelque chose qui intéresse. Sur ce point-là, on a fait une évaluation avec le laboratoire des usages marsouins, et euh, donc on, on, on a vu que 90% des projets aboutissaient, c'est-à-dire les gens faisaient ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Donc, quelque part, pour nous, euh, c'est un... C'est bien, parce que ça veut dire que 10% d'échecs, c'est quand même euh, très peu. Et euh, la règle qu'on a aussi, c'est que euh, si quelqu'un dépose une, un projet une année, par exemple de la médiation sur des jeunes en dispositif relais, en échec scolaire ou en direction de, de personnes très âgées qui n'ont pas accès à Internet, pour que l'association, la structure puisse présenter un projet l'année suivante, il faut qu'elle ait euh, écrit quelque chose sur ce qu'elle a fait l'année précédente. Donc en fait, on n'est pas dans un dans une mode d'évaluation, je dirais formelle, mais les gens doivent rendre compte de de, de, de, de, de ce qu'ils font et en général ça se sait un petit peu où on va voir sur place aussi. On est plutôt dans dans je dirais une évaluation au sens de d'encourager les gens, mettre en réseau que que que de noter. Et d'ailleurs, je dirais, dans une collectivité comme la ville de Brest, il y a sept niveaux d'hierarchie, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de gens qui, dans le métier, c'est être contrôleur. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux mettre de l'énergie à faire, à soutenir ce qu'ils font, qu'à contrôler. Mais c'est un point de vue. Je suis d'accord avec toi <rire> Ah, euh, il faut rappeler que Gilles nous précise un peu la question. Euh, J'ai un, un tout petit bout de réponse hein, pour, pour, pour Gilles. Euh, un écosystème qui aujourd'hui est intéressant, c'est celui des chatons, hein, le collectif des hébergeurs euh, anonymes qui fait en sorte que des services logiciels soient disponibles en alternative aux GAFAM. Donc, vous connaissez peut-être ce que fait Framasoft avec les, Fram, les Framapad et puis toute une série d'outils qui sont mis à disposition. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en 2016, ils ont décidé de ne pas grossir, de ne pas, de, de pas devenir un, un, une alternative, mais de favoriser un archipel. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer des chatons un peu partout en France. Il y en a, par exemple, à, à Brest, l'association Infony, qui fournit ses services principalement aux acteurs brestois, et de faire en sorte que, pour tous les outils alternatifs aux GAFAM, on réintroduise un système distribué en proximité, et que les gens trouvent effectivement ces ressources un peu localement. Donc là, c'est un petit exemple hein, d'écosystème un petit peu plus, plus complexe euh, qui, qui se distribue un peu partout en France. Il y a d'autres choses qui se mettent en place sur les réseaux alternatifs avec la cartographie euh, transiscope également. Mais... Euh, euh, cette logique que je développais tout à l'heure, ou que j'ébauchais plutôt sur l'appel à commun, est toute récente et donc je n'ai pas forcément encore beaucoup de réponses parce que c'est quelque chose qui, qui démarre tout juste. Mais si Gilles Boudet veut bien préciser sa question, je n'ai pas forcément répondu exactement à, à ce qu'il demandait. Alors, sur le, sur le chat, hein, on voit apparaître quelques, quelques références hein, euh, sur euh, effectivement l'entraide d'autres lois de la jungle ou euh, sur la compostabilité. L'article a été écrit par Laurent Marceau et, euh, et Romain Lalande euh, sur le site de VECAM, donc ça fait deux ou trois années. Et, on a aussi écrit ensemble un article qui s'appelle « Coopération ouverte pour un monde vivable et désirable lors des rencontres de tournée en 2019 ». Mais Je pourrais euh, euh, mettre les liens vers ces articles-là. Oui, peut-être que la question de, de, de Gilles Boudet était aussi sur les… Sur des, Publication plus approfondie par la recherche. Peut-être qu'il voulait dire, est-ce qu'il y a eu de la recherche, des, des, des études faites sur, sur la coopération ouverte Tu dois être au courant, non Michel euh, Sur la coopération, sur la coopération euh, il y a Hbeta Sanushka qui a, a fait une thèse un petit peu sur euh, quelles compétences pour coopérer. Donc la texte... De, de, si vous tapez Sanoshka, innovation pédagogique, coopérer, vous trouverez euh, ces, ces articles. Et donc, elle a donc, identifié comme ça euh, 11 compétences clés pour coopérer, dont 3 compétences pivots, c'est-à-dire des compétences où si on ne les a pas, c'est difficile de, de coopérer. Et donc, parmi euh, ces compétences, il y en a une qui est un peu bizarre, qui est avoir envie de coopérer. Et... Euh, on a pu l'expérimenter parce que si on reste, on a mis en place des formations à la coopération d'une centaine d'heures qui s'appelle AnimaCop. Tous les contenus sont en ligne et réutilisables. C'est Laurent Marceau qui a initialisé euh, ces formations. Et on s'est rendu compte que dans ces formations, lorsqu'on amenait en formation des personnes qui n'avaient pas envie de coopérer, eh bien, euh, rien ne se passait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on on leur apprenait à utiliser des outils collaboratifs euh, qu'on leur expliquait un peu comment ça marche, qu'elles avaient plus envie de coopérer. Donc, euh, je dirais le parti pris de la coopération, que moi j'appelle un changement de posture, c'est quelque chose qui est impréalable. Si vous n'avez pas envie de coopérer, c'est pas, il faut attendre hein, et n'amener en formation que des gens qui ont envie de coopérer. Et donc à Télécom Bretagne, Gilles et d'autres personnes ont suivi ces formations. Ils pourraient peut-être en dire deux mots aussi. Parce qu'effectivement, quand tu as envie de coopérer, tu as besoin d'être outillé. Parce que, à part effectivement des personnes comme c'était dit dans le chat, qui, qui ont suivi des écoles freinées ou des contextes un petit peu d'écoles dans lesquelles la coopération est, est vécue, malheureusement, dans la majorité du système scolaire français, on est plutôt dans un domaine, de dans une pratique de compétition de, que de coopération. Euh, donc, je, comme Pat me demande l'article, je vais, je vais le, je vais le, le remettre parce qu'il est, il, effectivement, c'est pas un article que j'ai écrit sur appel à projet immédiat. Il doit avoir un an et donc, euh, dans le blog, il est un peu plus loin. Donc, je vais euh, revenir en arrière dans les articles et je vous mets le lien immédiatement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, Gilles Est-ce que tu veux réagir sur la formation à la coopération la, la formation euh, Animacop Oui. Et, qui est toujours dispensée, qui, qui se développe. Alors, moi, ça, ça date de 2016, quand je l'ai suivi, je pense. Euh, ça commence à faire vieux. Euh, mais, euh, mais je. je je garde toujours un souvenir assez clair, assez limpide de tout ce qu'on qu avait fait. Et on avait vu l'intérêt en fait, de l'utilisation. Déjà, on avait vu, euh, on avait vu euh, des outils, tout simplement, au départ. Pour beaucoup de personnes dans la formation, ces outils étaient une découverte. Ce bon, c'était ah, pas je... mon je faisais partie euh, déjà un peu du métier, mais... Euh, Tous ces outils de partage euh, que l'on trouve sur Internet, euh, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui, qui n'est pas connu. Et donc, ça vaut déjà le coup de, de découvrir ces outils et de les utiliser à, pendant la, la formation. Mais également, euh, la formation euh, va, nous, va nous, nous présenter les avantages en fait de la coopération, l'écosystème qu'il en est, etc. Et bien moi, j'en ai gardé un très bon souvenir. Avec des, des personnes qui étaient très sympathiques, d'ailleurs, c'était une gâcherie, et des bons moments euh, de convivialité partagée où on prenait le repas ensemble, et c'était souvent même des repas euh, auberges espagnole, c'était très sympathique. Et on apprenait donc beaucoup de choses. On apprenait surtout, euh, on était surtout sensibilisés à la chose. Voilà. Donc moi j'invite euh, tous ceux qui le peuvent euh, à, à faire cette formation, et Michel pourra confirmer, euh, souvent euh, cette. Cette formation peut être payée par, euh, euh, par, euh, par, une, par une, co une commune ou, ou non ou une ville? Euh, enfin, comment ça fonctionnait sur Brest oui, oui. Hein. Les projectifs, par les associations de financement de la formation, oui. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, ça aide à trouver du métier, un métier si vous n'en avez pas, parce que je pense que dans les, les prochaines skills, les soft skills, le partage fera partie des prochaines skills. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas, mais ça va arriver. <rire> ça va arriver. Les compétences, les soft euh, compétences, soft skills. On va rajouter bientôt euh, partage, vous allez voir. Là, je vois des questions, là, ça, ça bouge pas mal dans le... J'étais en train de chercher l'article, donc je ne vais pas... Tu peux répondre à la question, me la relire si c'est pour moi oh ben, Je crois que c'est toujours pas... Te... Y a-t-il un accompagnement dans la conception des projets Et ça, me semble-t-il, on l'a déjà... Sur Brest, l'accompagnement qu'on faisait, dans... c'est par des ateliers sur les outils, donc il y en a à peu près un par semaine, gratuit, ouvert à tout le monde. Et l'outil principal, en fait, ça a été ces formations à la coopération, on a dû former à peu près 200 à 250 personnes depuis sept ans sur Brest, avec 15 à 30 personnes formées par année. Et donc, c'est cet outillage méthodologique qui est vraiment l'élément essentiel un peu de structuration du réseau coopératif. Je ne vois pas d'autres questions. Ah, oui Michel, je suis copien aussi. <rire> donc, il sait très bien de quoi on parle. Bon, voilà. donc je, je, On, on s'approche de, doucement de, de 13 heures. Là. Je pense que il va falloir euh, clôturer cette séance. Alors Je ne sais pas trop comment ça va se passer, si on est coupé euh, brutalement ou, ou si, euh, si les organisateurs viennent euh, d'un moment Non, je ne crois pas. Je pense qu'on va euh, vous dire au revoir. Vrai. et puis je, La personne qui euh, m'a demandé le lien, je ne l'ai pas trouvé immédiatement. Euh, et donc, euh, du coup, euh, ce que je ferai, c'est que je, je l'enverrai. Ah, ça y est, je viens de le trouver à l'instant. Oh, sauvé par le gong. Donc, je le mets, dans le, je le mets dans, le, dans le chat. Tu avais encore trois minutes, Michel. <rire> encore 13 heures. Voilà. Voilà. voilà. Donc euh... ah, Une autre question a été posée. Est-ce que, est que la formation et la coopération est ouverte à distance en contexte de Covid euh, ah. là, oui, je pense qu'il adapte, mais c'est une formation hybride, hein, c'est-à-dire cette formation de senteur, elle se déroule sur 13 semaines avec trois regroupements physiques. Donc là, je pense que les, le regroupement physique qui était prévu en novembre va sauter, euh, mais euh, la formation très généralement est hybride. Et aujourd'hui, donc, cette formation, elle existe sur une dizaine de territoires en France, elle a démarré sur Brest, Montpellier. Et puis euh, maintenant, elle existe également euh, sur euh, Toulouse, GAP, Paris, Lyon, Nantes-Saint-Nazaire et euh, je crois aussi Tours. Donc, euh, ça commence à se développer sur le territoire. Et si ça vous intéresse, donc, le premier webinaire euh, de Riposte Créative a porté justement sur euh, ce dispositif de formation. Alors, pas Paris actuellement, oui, parce que, euh, euh, Louise et puis euh, Audrey euh, ont quitté la capitale, donc c'est un peu plus compliqué, effectivement, bah, ça dépend aussi des animateurs qui sont capables. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que n'importe qui peut, une fois qu'il a suivi la formation, à nouveau créer la formation sur son territoire. Donc, si euh, parmi euh, certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez devenir euh, suivre la formation et à votre tour, euh, devenir formateur de cette formation. Moi, je vais être obligé de vous quitter. Je vous remercie tous. Et puis, euh, en espérant que les éléments qu'on a pu décrire, Virginie et moi, vous ont apporté un peu quelques éclairages sur la coopération et innovation pédagogique. Et merci, Michel. Oui, je vais, je vais vous quitter également euh, à, à la suite de Michel, puisque il est, est, est 13h. Donc, je pense que le webinaire que le doit se doit terminer maintenant. Non, les, les organisateurs ne nous ont pas rejoints, mais voilà. Je, je vous remercie à, vraiment euh, chaleureusement d'avoir participé à, à, à notre webinaire. Ça, ça nous fait chaud au cœur et euh, j'espère que vous en avez retiré beaucoup de, de connaissances, de plaisir également et plein d'idées. voilà Je vous souhaite euh, une, bonne, une bonne journée, un bon appétit également. Au revoir.